Bonjour les amis, ici Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des affirmations positives afin d'attirer l'argent dans votre vie. Alors, c'est pas de la magie, hein. c'est juste que vous allez pouvoir répéter ces affirmations positives euh, le matin au réveil par exemple, et puis le soir avant de dormir, et, et puis ça va entrer dans votre subconscient, et vous verrez que vous allez changer, il va y avoir un comportement nouveau, et l'argent va arriver dans votre vie. Vous pouvez surtout bien vous concentrer. Et quand vous répétez après moi dans votre tête, hein, à l'intérieur de vous, ou wow, à de voix ces affirmations positives pour attirer l'argent, il faut vraiment visualiser et ressentir les choses quand vous le dites. Hein. Il faut vraiment être bien concentré et avoir cette intention d'attirer l'argent, cette intention positive. Allez, vous êtes prêts À vos marques. Prêt Partez je mérite l'abondance et la prospérité. J'attire l'abondance dans tous les domaines de ma vie. L'argent vient à moi facilement. C'est facile pour moi de faire de l'argent. Je gagne plus d'argent que je n'en dépense. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Je suis reconnaissant pour tout l'argent qui entre dans ma vie. Mon aisance financière s'accroît de jour en jour. Ma situation financière est saine et positive. Je gagne suffisamment d'argent pour satisfaire tous mes besoins. J'accepte l'abondance et elle vient à moi maintenant. J'accepte de gagner plus d'argent tous les mois. Je suis prêt à sauter le pas dans l'abondance divine. Je suis abondance Je suis ouvert à recevoir tout ce dont j'ai besoin et plus Je suis prospère car je sais ce que je veux et j'en fais la demande J'attire la richesse dans ma vie J'ai toujours de plus en plus d'argent. Je réalise des économies. Je sais toujours quoi faire pour gagner de l'argent et je le fais. Le jour comme la nuit, mes intérêts prospèrent. Gagner de l'argent, c'est facile et rapide. Je gère bien mon budget. Je suis de plus en plus riche et économe. Je crois à l'abondance. Je désire l'abondance. Et je reçois l'abondance. Passez une excellente journée. Et dans les autres vidéos, vous allez avoir des affirmations positives pour lutter contre le stress, pour vous relaxer, pour maigrir, pour être heureux. A très bientôt Sandrine. so